Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi chocolat. Non. Donnez-moi chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une banne, hein Non, je déconne. Ah, c'est une blague Ben oui, c'est une blague. <rire> ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Bienvenue dans cette nouvelle Pause Café Aujourd'hui, il fait beau, il fait bon, et je vous conseille un petit café lungo pour tenir toute la journée. Au-delà de toutes les blagues de type pas de bras, pas de chocolat, les jeux vidéo ont un véritable problème d'accessibilité pour les personnes souffrant de handicaps très divers. Après tout, comment jouer lorsque la plupart des jeux reposent sur la vue, l'ouïe, ou le fait de maintenir une main avec les deux mains, ou de jouer avec un clavier et une souris, ou encore sur la captation de mouvement Bon, comme vous le voyez, je suis relativement valide. Je ne souffre d'aucun handicap, maladie physique ou mentale qui m'empêche de bouger, parler, voir ou entendre librement. Je ne suis donc pas une experte. Et je vais vous pointer dans la description des ressources vers des associations ou autres qui œuvrent toute l'année pour améliorer l'accessibilité des jeux vidéo. Mais en tant que joueuse et game designer, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Par exemple, comment jouer à un jeu vidéo lorsqu'on ne peut pas tenir une manette des deux mains ou utiliser à la fois une souris et un clavier Autant dire que les possibilités de jeu deviennent très réduites, mais une des étapes les plus simples pour rendre un jeu plus accessible est d'offrir l'option aux joueurs de pouvoir remapper les contrôles, c'est-à-dire réattribuer toutes les touches et boutons contrôlant le jeu afin de permettre à chacune et chacun de pouvoir établir la configuration qui lui convient le mieux. Offrir cette option est un premier pas, premier pas que de nombreux jeux comme World of Warcraft ou Star Wars The Old Republic ont déjà franchi depuis des années. Cette option est utile pour les personnes valides qui ne souffrent d'aucun handicap, mais elle est principalement nécessaire pour les personnes souffrant d'un handicap, qu'il soit physique ou mental, qui touche à la mobilité des membres supérieurs, comme les bras ou les mains. On peut ainsi réduire la distance entre deux touches sur le clavier, déplacer des contrôles critiques sur la main qu'on maîtrise le mieux, et ainsi de suite. Un deuxième pas dans la bonne direction est de ne pas bloquer l'utilisation de contrôleurs dits « non officiels ». Car sachez que pour éviter la triche, en utilisant des manettes améliorées ou avec des fonctions qui permettent de tricher, de nombreux jeux bloquent par défaut l'utilisation de toute autre manette que celle officielle. On appelle ça le Game Guard, et c'est un gros problème pour l'accessibilité. Sans Game Guard, les manettes faites sur mesure, qui sont développées dans le commerce ou par des associations, voire les manettes trafiquées pour s'adapter à un handicap, peuvent être utilisées et permettent à de nombreuses personnes de jouer au jeu. Et ensuite, on peut même les remapper pour s'adapter au jeu. On voit ainsi apparaître parfois des souris avec énormément de boutons pour pouvoir jouer d'une main, des manettes faites sur mesure, des manettes modifiées ou avec plus de boutons que d'habitude, pour permettre à plus de personnes de pouvoir jouer au jeux vidéo. Il y a des tas d'autres façons d'anticiper les besoins de personnes en situation de handicap, les empêchant de bouger leurs membres supérieurs. Notamment le fait d'autoriser les logiciels TERS, qui peuvent être ceux d'aide pour les personnes en situation de handicap, comme... Des petits logiciels qui vont lire et décrire ce qu'il y a à l'écran pour les personnes malvoyantes. Ou encore faire attention à ce que l'interface ne demande pas de faire trop d'aller-retour au travers de l'écran avec la souris. Ou encore la possibilité de d'utiliser que la souris ou que le clavier sur PC. Mettre en place de l'eye tracking pour aider les personnes avec des difficultés motrices. Donner une option pour ralentir le jeu quand on n'a pas le loisir d'avoir des super réflexes parce qu'on ne peut pas bouger. Éviter les sessions de bouton machine, vous savez, quand on doit appuyer très très vite et très très fort. Etc. C'est de la triche dira toute personne qui ne s'est pas encore vraiment intéressée au sujet. Alors non, c'est pas de la triche. Est-ce que c'est vraiment de la triche de vouloir permettre à un maximum de gens de pouvoir jouer à des jeux Ce n'est pas de la triche de permettre à tous et toutes d'accéder à un divertissement. Ce divertissement fut-il compétitif ou non j'ai déjà dit avant, mais de nombreuses personnes ne souffrant pas de handicap peuvent également trouver confortables certaines options d'accessibilité, comme le remapping. Donc, même si nous, qui n'avons pas de handicap, on peut utiliser ces options et on peut les trouver utiles, pourquoi on empêcherait des personnes qui en ont vraiment besoin d'y accéder De plus, toutes ces options d'accessibilité sont. Toi aussi, ça t'énerve De plus, toutes ces options d'accessibilité sont des options. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser si elles vous dérangent. Par exemple, s'il y a plusieurs options de difficulté, dont une facile qui va permettre à des personnes souffrant de handicap touchant leur réflexe ou leur rapidité de mouvement, eh bien c'est une bonne chose. De même que s'il y a une option hyper hardcore, et eh ben ça va plaire aux personnes qui sont supra fans de challenge. Ces options sont là pour que chacun puisse avoir une expérience de jeu sur mesure et à sa mesure. Je vous vois les gens qui râlent à propos de la nouvelle option de Mario Kart qui permet de ne pas sortir du circuit. Vouloir jouer aux jeux vidéo en ayant un handicap peut revenir cher. Les manettes de jeux vidéo spécialement conçues pour les personnes souffrant d'un handicap sont souvent faites à l'étranger. Et elles peuvent revenir très très cher. Des dispositifs par exemple, comme dispositifs de head tracking ou eye tracking, peuvent eux-mêmes être extrêmement coûteux. Et souvent requérir une installation très complexe. Entre une manette PS4 trafiquée et un dispositif complet de head tracking pour pouvoir jouer lorsqu'on est paralysé, le prix n'est pas tout à fait le même. Et le choix de jeux disponibles est très très réduit. Parce que oui, même les jeux dits AAA, et qui donc ont un gros budget, oublient souvent même les options les plus simples d'accessibilité. Et ouais. Sachez tout de même que quelques jeux comme Dragon Age Origins, puis Inquisition plus tard, ont été créés en prenant en compte de nombreux handicaps. Il y a des sous-titres, il y a de l'aide, la possibilité de remapper, d'utiliser n'importe quel contrôleur, et ainsi de suite. D'ailleurs, l'un des jeux considérés comme les plus accessibles est FIFA Même que FIFA 13 a reçu un prix en 2012 pour ça. Et j'ai parlé ici que de mobilité réduite des bras et des mains. Mais le handicap peut toucher bien d'autres éléments, et il y a encore énormément de choses à faire pour améliorer l'accès aux jeux vidéo pour toutes celles et ceux qui sont en situation de handicap. Genre dites-vous bien que si les messages préfets d'Overwatch vous servent à spammer ou à faire des blagues, et eh bien pour d'autres, c'est une nécessité. Par exemple, une personne muette, on aura besoin pour pouvoir communiquer avec son équipe. <rire> L'orage Désolé Yael de rage. Entre une simple option pour changer la taille ou la couleur de l'interface pour les personnes daltoniennes ou malvoyantes, et les typographies particulièrement plus adaptées à la dyslexie, jusqu'à faire des jeux entièrement jouables sans regarder l'écran, il y a énormément de choses à faire pour améliorer la visibilité et la sensibilisation au handicap, que ce soit auprès des joueurs ou des développeurs. On a du boulot, et je ne fais ici qu'effleurer la surface des problèmes d'accessibilité des jeux vidéo. Mais plus on en parle, plus il y a de chances que des progrès soient faits. Alors n'hésitez pas à vous renseigner, à soutenir les initiatives et associations et les créateurs voulant faire des jeux qui aident les personnes en situation de handicap ou sont juste plus accessibles. Ceci étant dit, on a parfois des surprises très heureuses, comme l'instant de la petite Sarah Rosen, une enfant de 5 ans en situation de paralysie cérébrale, qui a pu jouer aux jeux vidéo pour la première fois lorsque les Kinect, la détectant sur son fauteuil roulant, n'a pas détecté le fauteuil, mais tout simplement une personne de petite taille et lui a permis donc de jouer pendant des heures assis sur son fauteuil. Parfois, l'accessibilité passe par un bug heureux qu'on peut ensuite volontairement appliquer à d'autres systèmes, à condition d'y faire attention, car on a vite fait de corriger ce qu'on perçoit comme un bug sans avoir conscience des possibilités que cela offre aux autres personnes ayant d'autres capacités que nous. Autre découverte heureuse, des joueurs ayant perdu la vue se sont aperçus qu'ils pouvaient tout de même jouer à Mortal Kombat puisque le sound design est suffisamment complet pour leur donner toutes les indications dont ils ont besoin. Comme quoi, l'accessibilité, ça peut devenir un plein de petits détails. Et vous le savez, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands... Et ça c'est correct Ça, c'est